Wesh wesh les amis, bah on est là pour parler d'un débat qui a dû vous casser les couilles, c'est la déchéance de nationalité. Pourquoi est-ce que ce débat casse les couilles depuis avant Noël bah, c'est parce que c'est un débat sans fin, complètement infini et hyper clivant. Pourquoi est-ce qu'il est sans fin bah, c'est très simple, déjà, euh, il, il touche personne, il a aucun effet, hein, parce que vraiment, combien seront les types qui auront été condamnés pour terrorisme et qui, à la fin de leur peine, souvent c'est perpète, euh, on, va, oui, on se demande si on leur retire ou pas leur passeport, ça touche 5 personnes, jamais. Donc il est sans fin parce qu'il a aucun corrélation la réelle, et il est sans fin parce qu'il est symbolique et hyper clivant. Hein. Grosso merdo, le choix, c'est où, euh, si on est pour la France ne doit pas tolérer des terroristes, si t'es terroriste, t'es plus français, surtout si t'es suspect parce que t'as une deuxième nationalité, ça c'est ceux qui sont pour, et ceux qui sont contre, c'est ah, la France peut pas faire comme à Vichy, euh, on peut pas faire des distinctions entre français, euh, ça se fait pas, machin, et donc vous voyez que c'est extrêmement clivant, dès que quelqu'un sort un argument, celui du corps adverse va leur dire, mais non, vous pouvez pas tolérer les terroristes, et à l'infini, à l'infini. Donc euh, le, le but le, le principe d'un débat sans fin et infiniment clivant, c'est d'être un exemple chimiquement pur, un candidat parfait pour faire de la communication politique qui nous méprise, nous le peuple. Imaginez vraiment que euh, jeter comme ça, comme a fait Hollande, euh, le débat de, sur la déchance de nationalité dans le débat public, c'est vraiment comme nous prendre pour des petits gamins avant Noël et nous donner un petit joujou pour qu'on fasse mumuse. Je suis sûr qu'il s'est marré avec Val, à nous regarder faire mumuse et dans cette vidéo on va vous expliquer pourquoi. Bah ben pourquoi est-ce que Hollande ça l'intéresse de nous balancer un petit jouet pour qu'on fasse joujou sous le sapin Bah ben pourquoi il fait ça C'est simple parce que quand on est sous le sapin on regarde pas la cuisine et la cuisine en ce moment c'est la constitutionnalisation de l'état d'urgence. Du coup c'est des trucs crasseux, on a fait une vidéo dessus mais en gros ça veut dire l'exécutif le, qui grignote le pouvoir du judiciaire et de moins en moins de droits pour les citoyens. Donc lui ça l'arrange pas qu'on regarde ça, il préfère qu'on discute de trucs symboliques et très clivants comme Vichy ou terrorisme. Donc il est tout content de ça et ensuite pourquoi est-ce qu'il prend ce hocher Pourquoi est-ce que c'est la déchéance de nationalité dont il parle et pas autre chose, ben là, c'est un concept de communication politique rendu célèbre par Tony Blair et les Américains. Ça s'appelle la triangulation. L'idée, c'est simple, c'est de prendre des, une idée de vos opposants, de vos concurrents, prendre une idée des concurrents pour leur fermer leur gueule. Parce qu'une fois que tu prends le truc qui est au programme de Marine Le Pen et de son père depuis des dizaines d'années, ben ni Marine Le Pen ni Eric Ciotti peuvent parler. Ils ferment leur gueule. Des chances de nationalité, ouais bon, ok, on les entend pas. Et euh, double crème, si en plus, en parallèle à la Hein. Euh, François Hollande retire sa mesure parce qu'il s'est souvenu de ses cours de droit constitutionnel ou euh, par grande mensuétude, ben, euh, tous les députés de gauche euh, qui se sont un peu opposés pourront dire « ça va, moi j'ai été fort, j'ai été de gauche » et donc tout le monde gagne dans tous les cas. Hein. C'était pas belle la vie hein ben ce qu'il faut comprendre c'est que cette communication politique qui prend le peuple pour, un, pour des gamins en leur donnant un hocher elle est extrêmement générale, elle s'applique souvent. Les deux seuls critères qu'il faut avoir c'est une mesure symbolique et extrêmement clivante. Donc on va vous donner deux exemples pour que vous fassiez une idée. Il y en a un tout récent, c'est la réforme des collèges. On n'a pas arrêté de parler de la suppression du latin et du grec, donc les mecs étaient en train de s'écharper sur Plotin et Plutarque, plutôt que de réfléchir à la diminution du nombre d'heures du passées en établissement. Donc vous voyez que ça a marché récemment, mais le vrai king dans cette affaire de manipulation et de prenage de peuple pour des gamins. C'est Sarkozy, le mec qui nous a occupé deux ans sur l'identité nationale, alors qu'il coulait nos impôts et augmentait nos dettes. Un hein, Chapeau l'artiste. Bon bah s'il y en a qui se chauffent à mettre en commentaire d'autres exemples de cette manipulation politique ce sera génial. Par contre si d'autres ont envie vraiment de parler de si la déchéance de la nationalité c'est cool ou non, et de ce qu'ils pensent de la suppression du latin grec, ici c'est pas lieu, parce qu'ici on n'est plus dupe de ces stratégies de manipulation politique. Ici on croit plus au Père Noël, mais si gentil Papa Hollande veut vraiment nous faire un cadeau, il serait temps qu'il arrête les hochets et passe aux enveloppes hein, parce qu'on est en train de grandir. Ciao les amis, ça m'a fait plaisir